Si la charcuterie traditionnelle est au cœur des métiers de la famille Guyadère, le groupe a su se diversifier dès 89 pour s'ouvrir aux produits traiteurs et de la mer. On a cette obligation de faire des bons produits, d'apporter du plaisir à ceux qui les mangent et de développer en interne les technologies, les savoir-faire pour réussir à transformer le mieux possible ces matières premières qu'on trouve en Bretagne. Nos valeurs, nos engagements, c'est avant tout le territoire et on l'exprime par, euh, par la position de nos, nos sites de production et, et l'attachement que nous avons à, à créer de l'emploi. Créé en 1930 par Yves Guyadère, grand-père de Christian, le groupe éponyme n'a cessé depuis de se développer. La petite salaison de campagne de l'André Varzec est devenue une belle entreprise de 450 salariés avec un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et est partie en trois pôles d'activité. La charcuterie toujours, l'activité traiteur et bien sûr le fumage de poissons, truites et saumons. Pour fabriquer des produits, il faut non seulement des usines, parce que ça on est capable de les construire, mais il faut des, des hommes à mettre dedans, les savoir-faire à, à préserver, d'une part, voire à, à retrouver l'innovation et aussi porte fortement les valeurs de l'entreprise dans, dans un monde qui bouge, on doit, on doit s'adapter euh, rapidement, aller vite et c'est un des traits caractères de, de l'entreprise. On a la chance chez Guyadère de travailler avec des équipes de développement qui sont réellement appliquées à tous les niveaux et à tous les services, que ce soit le service achat, qualité, R&D, marketing. On travaille vraiment en étroite collaboration pour orienter tous les développements en accord avec les valeurs de l'entreprise et dans cette dynamique d'innovation qui est propre à Guyadère. Les points communs que nous recherchons chez nos collaborateurs sont l'envie, l'engagement, le sens du collectif et du travail bien fait. Tout le monde peut travailler sur ligne dans l'entreprise Guader. Il faut par contre avoir un esprit d'équipe, de qualité et de précision dans le travail. Quand j'ai vu l'annonce d'assistants de qualité ici, je me suis tout de suite projetée. Quand je m'y voyais déjà en fait et c'est une entreprise qui est très accessible qui a des valeurs familiales et tout de suite, on se sent à l'aise en fait. Ce qui me plaît au sein de la maintenance dans l'agroalimentaire, c'est que chaque journée est différente. D'un jour à l'autre, nos pannes sont différentes, les machines seront différentes, mais l'urgence, elle, sera toujours la même. Moi, je suis très attaché à cette à la passion Guyader gastronomie. On essaie d'en faire notre fil conducteur entre nos différents métiers, hein, parce que quand on est dans la charcuterie, dans les produits de la mer, dans les produits traiteurs et aujourd'hui dans les produits végans ou végétaux, Foncièrement passionné par son métier premier de charcutier mais aussi par la mer, Christian Guyadère fait rayonner la Cornouaille, la Bretagne et ses savoir-faire sur terre et sur mer au travers du Grand Prix Guyadère qu'il a repris en 2011 et qui se tient tous les ans en mai en baie de Douarnenez. Le Grand Prix Guyader à Dordonnais était un très bel exemple de montrer qu'une entreprise responsable de son territoire est capable de s'engager avec d'autres entreprises auprès d'associations dont le but est de dynamiser l'économie locale. L'innovation, la promotion d'un territoire pluriel, le goût de la qualité et du travail bien fait, l'ouverture sur le monde et le grand large font de Guyader Gastronomie un grand groupe à taille humaine, porteur d'avenir et bien ancré dans son histoire. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille.